Salut Aujourd'hui, nous allons voir ou revoir le futur simple de l'indicatif en latin à la voix active. Le futur en latin a les mêmes emplois qu'en français, il sert donc à exprimer un fait à venir. Pour le conjuguer, il est nécessaire de savoir à quelle conjugaison le verbe appartient. En effet, il suivra un modèle pour les verbes de la première et deuxième conjugaison et un autre modèle pour les autres conjugaisons. Commençons par la première. Les verbes de la première conjugaison sont présentés avec les trois premières formes primitives en O, AS, Aré. A partir de là, nous devons trouver quel est le radical du présent. Pour ce faire, nous prenons la deuxième forme primitive, AMAS, et nous lui retranchons la terminaison S. Il nous reste AMA, qui est donc le radical du présent. A ce radical du présent, nous allons ajouter le suffixe « bi » qui indique le temps futur, puis les désinences de l'infectum, c'est-à-dire les terminaisons que vous connaissez déjà pour les avoir apprises pour le temps du présent. Cela va donc donner « amabou, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt ». Attention, on remarque qu'à la première personne, le « i » du suffixe du futur a disparu et qu'il a été remplacé par « u » à la troisième du pluriel. Pour les verbes de la deuxième conjugaison, ceux qui sont en « eos » et « re », nous allons procéder exactement de la même manière. Prenons donc « monès » auquel nous retranchons « s » pour obtenir « moné, le radical du présent. Ensuite, nous ajoutons le suffixe « bi », puis les désinences de l'infectum. Ce qui va donner « monebo »,« monebis »,« monebit »,« monebimus »,« monebitis »,« monebunt ». Comme précédemment, le « i » a disparu du, du suffixe du futur à la première personne du singulier et il a été remplacé par « u » à la troisième du pluriel. Pour les verbes de la troisième conjugaison, la recette est très différente mais nous allons tout de même partir sur le radical du présent pour fabriquer le futur. Ce radical du présent, il est aussi différent à trouver pour la troisième conjugaison, puisque nous devons retrancher « is » et non pas « s » à la deuxième personne du singulier « d'ikis. Ainsi, la plupart des verbes de la troisième conjugaison ont un radical du présent qui se termine par une consonne, Certains d'entre eux se terminent par la lettre « u » comme le verbe « metuo, metuis, metuere ». A partir du radical « dic », nous allons non pas ajouter un suffixe comme précédemment, mais une voyelle qui sera le marqueur du futur, puis les désinences habituelles de l'infectum, à la différence près qu'à la première personne, nous allons avoir la lettre « m » à la place du « o ». Cela va donner pour le verbe dico, dikam, dikes, diket, dikemus, diketis, dikent. On remarque que la lettre A est le marqueur du futur pour la première personne du singulier et la lettre E pour toutes les autres personnes. Pour les verbes de la troisième conjugaison mixte, nous allons procéder de la même façon que tout à l'heure, capis, moins s il reste capi qui est notre radical du présent auquel nous allons ajouter le marqueur du futur puis la désinence de l'infectum et cela va donner capiam capies capiet capiemus capietis capient nous voyons donc que le a est toujours le marqueur du futur pour la première personne du singulier et le e pour toutes les autres personnes enfin pour les verbes appartenant à la quatrième conjugaison, ceux qui sont io, is, irre, eh bien, nous allons trouver le radical du présent en retranchant le s à la deuxième personne du singulier. Nous obtenons audi, puis toujours pareil le marqueur du futur et enfin la désinence. Cela va donner audiam, audies, audiet, audiemus, audietis, audient. Attention, le verbe sum et ses composés ont un futur irrégulier, sinon ce ne serait pas drôle. Le radical devrait être es, mais entre deux voyelles, le s devient un r, c'est ce que l'on appelle le rotacisme. Ainsi, la conjugaison du futur du verbe sum est la suivante ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Il en va de même pour les composés de sum qui se formeront de la même manière. En résumé, les verbes des premières et deuxièmes conjugaisons se terminent globalement par Bobis bit bimus bitis bunt ceux de la troisième conjugaison par Am es et emus etis ent et ceux de la troisième conjugaison mixte et de la quatrième en Yam yes yet, Yemus yent. Yet voilà, cette petite vidéo est terminée j'espère que le futur en latin n'a plus de secret pour vous. Walete!